Si vous débutez euh, l'harmonica, il y a une option possible qui n'est pas ici dans le catalogue, qui s'adresse au, au tout nouveau. Si vous êtes complètement nouveau et que vous ne euh, voulez pas vous lancer tout de suite dans une formation avant d'avoir testé quelque chose, il y a un morceau qui s'appelle Born Toulouse, c'est un morceau, c'est une balade country. Certains prennent ça et disent voilà, on va commencer par un morceau et après, si, le, si la pédagogie nous plaît, on s'engagera dans une formation. Euh, sachant que quand vous prenez la, la formation Born Toulouse, euh, en fait, il y a déjà des cours dans Ban Toulouse qui sont, euh, dont je parle déjà dans la formation complète. Et comme je n'aime pas faire des cours en doublon, parce qu'évidemment, si vous prenez deux cours et que les 80% sont, sont doublons, bah, c'est un peu l'arnaque. Autre histoire, <rire> je prends deux cours avec vous, j'ai exactement le même, la même chose. Enfin, Ce n'est pas exactement la même chose, mais comme vous avez déjà un peu avancé et que vous, après vous prenez la formation complète, vous dites bah, tiens, ça, je l'ai déjà vu. Quoi. Donc, en fait, à ce moment-là, quand vous prenez le Born Toulouse et que vous voulez poursuivre dans la formation complète, je vous offre le premier mois, euh, voilà, le premier mois est offert, ce qui fait que bah, le morceau de Toulouse, il vous coûte presque rien. Et puis voilà, comme ça, ça fait le lien entre le fait que, bah, comme vous avez déjà un peu avancé, c'est normal qu'il y ait une partie de la formation complète que vous avez déjà faite, que je vous rembourse. Donc là, Ensuite, donc la formation complète, c'est celle-ci. Donc le principe, vous partez de zéro, du zéro absolu. Donc souvent on me dit, mais attention, moi je ne connais rien au solfège, attention, je n'ai pas le, le sens du rythme, attention, je n'ai aucune oreille musicale, attention, je suis nul, attention, je suis à zéro, attention, tu ne me connais pas, mais moi j'ai déjà pris des formations en musique, je n'ai jamais réussi à rien, attention, etc. Je connais tout ça. Donc euh, encore une fois, ça fait des années que je donne des cours d'harmonica, donc euh, je connais parfaitement vos inquiétudes et j'ai eu les mêmes. Hein. Euh, là, je vous, on se rejoint complètement là-dessus. Moi, je ne suis pas, et je sais que ça, ça fait aussi, c'est une, une de mes forces en pédagogie, c'est que je n'ai pas démarré euh, quand j'étais petit avec une super oreille musicale, euh, un sens de rythme euh, <rire> euh, inné ou quoi que ce soit. Hein, J'en vois qu quelques-uns qui rigolent ici parce qu'ils connaissent déjà euh, mon anecdote, mais, mais c'est la vérité, euh, et vous, ils ne se moquent pas de moi, et même s'ils se moquent, ce n'est pas grave. Euh, quand j'étais petit, euh, je me rappelle, on était deux, on était là, à s'appelait Bertrand, euh, à prendre des, des cours de danse rythmique, tout le reste c'était des filles, on était contents, il n'y avait que des filles, ah, on pouvait draguer les filles déjà à l'époque, bon, <rire> on était très jeunes pourtant, et malheur, ben on, on passait vraiment pour des guignols, parce que, enfin, surtout moi, mais lui un peu aussi, mais surtout moi, euh, la, la, la prof de, de danse avait dit à mes parents, je devais avoir 5-6 ans, quoi. je n'ai jamais vu un garçon avec des jambes aussi raides, <rire> il n'est pas souple du tout ce garçon, mais c'est incroyable quoi. Et oh mon dieu, allez les, les, la danse de rythmique. Mes parents ont des films super 8 à l'époque, mais quand je revois ça, je me dis mon dieu quoi. Oh la vache. Alors j'étais complètement à côté du rythme. J'étais jamais en rythme avec les autres. Enfin, j'étais complètement à côté quoi. Je ressentais rien du tout. Je ne savais pas où il fallait mettre les pas. Enfin voilà. Bon. je chantais horriblement faux. J'étais aussi des super 8 où je me dis non mais c'est ça quoi. C'est bon, c'est bon. J'ai jamais chanté très bien. Mais là non là, c'est carrément la catastrophe quoi. C'est pas possible. C'est pas possible de chanter aussi faux, quoi. Et euh, voilà, donc, je n'avais aucune moraine musicale. Et, enfin, simplement, j'avais envie d'apprendre la musique. J'avais des grands-parents qui, qui étaient musiciens. Euh, un grand-père qui avait commencé une, une carrière professionnelle, qui avait joué du basson à l'Opéra, quoi, à l'Opéra de Paris, euh, comme deuxième basson. Enfin, voilà, c'était pas... Il avait plein de médailles d'accessibles de partout de Ce C'est pas le seul dans la famille, il y en a plein. J'avais un grand oncle qui jouait sur un violon stradivarius. Alors, vous imaginez euh, si c'est acheté un stradivarius, c'est qu'il y avait vraiment une super, un super niveau. J'en avais un autre qui jouait euh, de la mandoline. Enfin bon, euh, euh, une euh, ma grand-mère jouait du piano. Elle jouait tout les le sénat de Mozart au piano. Euh, j'ai une autre grand-mère qui était championne de danse. Enfin voilà, donc j'ai baigné dans un milieu artistique. Mes parents eux-mêmes n'ont pas fait beaucoup de musique, mais mon père est artiste peintre et ma mère a fait énormément de choses en travaux manuels, mais des chefs-d'œuvre quoi. J'ai même fait une vidéo sur son travail que j'ai mis sur la chaîne YouTube. Où euh, en fait, euh, euh, j'ai dit bah cool, ce moment j'ai fait un pour papa, bah, j'ai fait un, une vidéo avec tous ces tableaux. Bah, tu, je sais aussi qu'il fait pas, pas mal de choses. Bah, j'ai aussi filmé ce que tu fais. Après tout, tu, tu, tu fais des choses tellement chouettes que j'ai envie de, de partager ça. Et elle me dit bah pourquoi tu filmerais pas ça Je dis non, mais bah attends, je sais que c'est joli, mais enfin, les trucs que tu as achetés, je vais pas les filmer. Mais non, c'est moi qui ai fait ça. Ah bon <rire> Je savais même pas quoi. Il y a la moitié de tout ce qui a exposé dans la maison, parce que c'est une vraie colère, on dirait un musée à la maison tellement il y a un truc. C'est aussi ma mère qui les a, a fait. Mais je dis mais comment t'as fait, fait ça aussi Mais tout, tout ce qu'elle a accroché partout, c'est elle quoi. Voilà, donc moi j'ai toujours vécu dans une famille d'artistes, d'artistes de, de, de très bons amateurs. Et j'étais attiré par la musique, quoi. moins par le macramé ou par le, pour la patrie ou par le dessin, mais beaucoup plus par la musique. Et j'ai voulu apprendre et j'ai tout appris par moi-même, alors évidemment avec beaucoup de profs, avec euh, même pour l'harmonica, je eu 21 profs d'harmonica, vous imaginez. Donc j'ai vraiment euh, emmagasiné énormément de choses, il y a des choses que j'ai mis très très très très longtemps à comprendre, à assimiler le sens du rythme, l'oreille musicale, euh, ca, être capable de jouer des morceaux, tout ça. J'ai vraiment mis beaucoup de temps et mon objectif, c'est de vous transmettre tout ça, mais de vous faire gagner un temps fou quoi, parce que vous ne serez pas obligé de, de passer pendant 20 ans dans la musique avant de, de réussir à faire quelque chose, mais de, de vous faire plaisir dès les premiers instants. Quoi. Donc l'idée, c'est ça, vous partez de zéro, mais je connais parfaitement vos difficultés, je vais exactement les mêmes que, que vous au départ mais je vais vous faire gagner du temps. C'est ça le, le but de la formation complète. Alors, la formation complète, je sais que quand j'ai lancé le, la première fois, le 6 septembre 2014, c'était pour la Saint-Bertrand, je ne l'ai pas fait exprès, mais c'est s'est lancé à ce moment-là. En fait, je savais que ça allait marcher. Pourquoi bah Parce que c'était déjà… J'avais mis en ligne… Euh, ce que je faisais déjà dans les cours particuliers. Dans les cours particuliers, euh, je donnais des cours, je dis je donnais, parce que maintenant, la plupart des, des personnes, quand ils veulent prendre les cours d'harmonica, je, je veux bien donner des cours particuliers, mais ça va te coûter moins cher si tu les prends directement dans la formation complète, et c'est la même chose. Bon. Et euh, en fait, je faisais une heure et demie par semaine, et donc euh, il y avait une heure et demie, pourquoi Parce qu'il y avait une demi-heure de technique, une demi-heure de solfège, et une demi-heure solfège adapté à l'instrument, évidemment, pas de solfège rébarbatif, ou par dire autre chose, et une demi-heure de... Donc, j'ai dit, euh, technique, solfège et morceaux. Voilà. Donc, il y avait les trois demi-heures, on découpait ça, bon, pas la minute près, mais en gros, on avait ça à chaque fois. Et au bout d'un mois, bah, l'élève avait déjà bien progressé. Donc, euh, ce que j'ai mis en ligne, c'est l'équivalent de six heures de cours particuliers par mois. Okay Donc, ce n'est pas six heures de vidéo, évidemment, parce que, quand je donne un cours en vidéo, bah, je, si je donne un cours d'une heure, je ne parle pas pendant une heure, sinon ça s'appelle une conférence. Okay donc je, donne, je parle à peu près pendant 20 minutes, et puis après, l'élève essaye, il essaie de faire ce que je fais, si c'est pas, il repose une question, etc. Je l'accompagne, je l'écoute et je l'accompagne. Donc quand vous avez 20 minutes de, de vidéo, pensez que vous avez pris une heure de cours avec moi. Donc vous avez l'équivalent de 6 heures de cours par mois dans chaque, dans, dans chaque mois de, de cette formation complète. Okay voilà, donc là, c'est un peu. Voilà, donc, vous lirez tout ça, euh, quelques témoignages d'élèves. Alors voilà comment ça, comment ça fonctionne. Donc vous n'êtes pas obligé de vous engager à l'année. Hein. Je vais en parler dans, tout à l'heure. Euh, donc là c'est les premiers. Donc ce que j'appelle les modules, il y a un module par mois. J'appelle ça module parce que dans chaque module on travaille quelque chose de vraiment spécifique. Hein. Et euh, voilà. donc par exemple dans le module 1, je vais simplement détailler le module 1. Je ne vais pas tout le détailler. Il y en a 18. ans. Hein. Dans le module 1, vous avez par exemple 14 leçons en vidéo et deux morceaux inédits que vous pouvez jouer. Donc en fait, pourquoi des morceaux inédits bah Parce que évidemment, quand vous débutez, vous dites, ben bah voilà, j'ai appris à jouer quelques notes, maintenant j'aimerais jouer un morceau, c'est mon but, quoi. Comme, comme vous disiez tous tout à l'heure, bah ok, apprendre les techniques, ça m'intéresse ça parce que je, je comprends bien qu'il faut que j'apprenne les techniques pour pouvoir jouer des morceaux, mais mon but, c'est réaliser mon rêve, et mon rêve, c'est quoi C'est de me faire plaisir, de faire plaisir aux autres et de jouer des morceaux, bien évidemment. Mais le, le jouer des morceaux connus dès le premier mois, euh, c'est un peu difficile parce qu'aller trouver un morceau qui a été composé pour les débutants, qui soit connu, etc., bah, ce n'est pas évident, quoi. Donc moi, comme je suis aussi compositeur, eh ben, j'ai composé des morceaux pour vous, spécifiquement pour vous, qui suivent votre évolution. Ce qui fait que les deux morceaux que vous jouez à la fin du module 1, ben, ça correspond exactement à ce que vous avez vu dans le module 1. Les morceaux du module 2, ça correspond à ce que vous avez vu dans le module 2, etc. Okay C'est comme ça que ça marche. Alors, bon, voilà par exemple la liste de, de, des cours du module 1. Donc, anatomie, l'harmonica, on commence par le démonter, de voir quoi il est fait. Après, on le remonte en essayant de ne pas oublier de pièces. Bon, il n'y a pas trop de pièces, ça va, mais ça permet de comprendre comment il est fait, de savoir comment on en joue. Ensuite, le nom des notes. Le système Richter, c'est la manière dont est accordé l'instrument. Les instruments transpositeurs, c'est aussi une manière d'accorder l'instrument pour vous faire comprendre comment ça fonctionne. Le chugging, c'est pour faire des, des accords. Et puis après, vous avez les effets train pour imiter les trains à vapeur. Vous avez ces techniques. Et ensuite, euh, voilà. Et après, on découvre la partition à la fin. Donc, vous voyez la, la partition, la découverte de la partition, la découverte du solfège, ça arrive à la fin des cours. quoi. Et on commence pas du tout par le solfège. On ne prend des cours de solfège que quand c'est absolument nécessaire. Okay. À chaque fin de mois, je vous recontacte. Hein, je ne vous laisse jamais, euh, jamais, jamais dans le pétrin. Si vous avez une question, bah, okay, hein, je vous recontacte par email. Voilà. Et euh, voilà. Donc ça marche comme ça. Donc, euh, vous pouvez prendre vos cours. Donc, vous pouvez vous abonner au mois. Si vous me dites, bon, bah, voilà, par exemple, je suis au module 4 et euh, je sais pas, j'ai eu euh, au module 5 et, euh, et euh, bon, tout ça, c'est très bien, mais. Euh, ou là, là j'ai eu pas mal de problèmes, parce qu'en deux mois, bah, par exemple, il y a Jean-Jacques qui a déménagé, bon, bah là, pendant deux trois mois, il n'a pas pu faire d'harmonica. Bon, bah si les, les modules courent et que vous n'avez pas le temps de, de tout faire, bah, vous, vous payez déjà des, des modules, alors que vous en êtes comme du 5, vous êtes déjà payé module 8. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est arrêter la formation. Ça ne veut pas dire que vous allez tout perdre. Vous gardez un accès à vie à tout ce que vous avez pris dans l'école, donc il n'y a pas de problème, vous gardez un accès à vie à tout. Simplement, vous arrêtez. Vous prenez, le temps, vous prenez le temps que vous voulez pour rattraper 5 Et puis, dès que vous êtes prêt, vous me dites « Ah, c'est je suis prêt à poursuivre. Bah » Vous reprenez un abonnement, toujours mensuel, et ça reprend là où vous êtes arrêté. Donc, vous pouvez arrêter quand vous voulez et reprendre quand vous voulez, ou arrêter complètement si, par exemple, bah, comme un élève fait de temps en temps, « Bon, j'ai déjà vu les nœuds naturels, c'est déjà pas mal, je m'arrête là. Et si après, j'ai envie d'aller plus loin, bah, je te recontacte. » Il n'y a pas de problème. Quoi. Et pareil, tu gardes un accès à vie à tout. Ok donc voilà comment ça fonctionne, donc je pas tout ça. Donc euh, j'ai fait une petite euh, une formation avec des personnages de, de BD, c'est assez amusant, et puis ça permet de, de varier les plaisirs. Alors certains me disent, j'espère que ce n'est pas trop infantilisant, que ce n'est pas un peu trop farfelu. Bah, je sais pas, ceux qui connaissent la formation complète peuvent témoigner. Je ne pense pas que ça vous infantilise ou que, que ce soit farfelu. C'est juste plaisant, voilà, c'est pour ne pas montrer ma tronche à chaque fois que je donne un cours. Et euh, chaque personnage a une démarche particulière. Voilà, c'est le petit côté fun. Encore une fois, on est là pour se marier un peu aussi. Je J'aime pas les cours du genre, bon, chapitre 1, on fait ça, petit A, on fait ça, petit A, petit a, petit A, petit b, non, ça va quoi. On peut faire des choses beaucoup plus fun que ça quand même. Ok. Ah ben tiens, je suis là aussi, moi. Bon, Alors, donc les formules, il y a trois formules possibles. Encore une fois, l'idée, c'est de permettre à ceux qui n'ont vraiment pas de budget de pouvoir commencer l'harmonica. Je ne vous cache pas que la meilleure formule, c'est de prendre la formule bateau, et ensuite les agora, et je vais en parler dans quelques minutes. Euh, ça c'est vraiment la meilleure formule parce que ça vous êtes complètement accompagné, vous avez un suivi ultra personnalisé et, euh, et je vous connais de mieux en mieux et vous progressez plus plus vite si vous prenez euh, des cours additionnels avec moi que si vous prenez la formule la plus restreinte évidemment. Ok Mais j'aurais pu laisser pendant enfin fait long, pendant longtemps je me dis mais pourquoi je laisserai pas en fait la formule qui marche le mieux directement quoi Pourquoi proposer des formules qui marchent un peu moins bien c'est bon, pas très logique. Mais en fait, si la logique, c'est quoi C'est que si vous n'avez vraiment pas de budget du tout, il y en a qui sont vraiment dans la galère, qui disent bah, écoute, franchement, là, avec la meilleure volonté du monde, là, je ne peux vraiment pas. Ou il y en a même des gens qui ont tellement eu de problèmes que le, leur argent n'est même pas géré par eux-mêmes. Il faut que je justifie chaque dépense. Ils ont envie de s'acheter un sandwich. Il faut que justifient justifie qu'ils ont envie de s'acheter un sandwich. Bon, pour eux, c'est vraiment difficile. Donc, je me dis bah, tiens, je te fais une formation plus restreinte, ok, mais tu as quand même des cours et ça te permet de commencer l'harmonica. Donc, tu as trois formules donc avec trois tarifs différents bien sûr. Donc la formule bateau, bah vous avez tous ce dont j'ai parlé, le module complet chaque mois, en plus deux morceaux euh, que, que j'ai composés pour vous. Euh, si vous prenez la formule pédalo, au lieu d'avoir euh, morceau, enfin, deux morceaux, vous n'en avez avec un. Et si vous, vraiment vous n'avez pas de budget, mais vous voulez commencer l'harmonica, vous avez la formule barque, là il n'y a pas de morceau du tout, il y a le module complet. Je vous pose quand même des questions chaque mois pour voir si vous galérez pas. Et c'est tout, et euh, voilà. mais ça vous permet quand même d'apprendre toutes les techniques d'harmonica, de jouer des petits, des petits morceaux quand même qui sont contenus dans la, dans la formation, ce que j'appelle les exercices de, de navigation, où on apprend à se déplacer de manière fluide sur l'instrument. Donc ça, c'est des petits morceaux aussi. Et voilà. Mais si vous voulez vous faire plaisir après à jouer des morceaux, bah c'est plutôt au pédalo ou au bateau qu'il faut prendre. Okay voilà. Sachant que si vous prenez la formule bateau et l'harmonica en même temps, vous avez 30 euros de réduction sur l'achat de la bête de course. Okay euh, voilà, donc ça, c'est la, la partie euh, formation complète. Alors, une fois que vous avez ça, encore une fois, je vous dis, le, le mieux, c'est quoi C'est prendre formation en bateau et ensuite, de participer aux agora. Alors, les agora, c'est quoi euh, voilà, bon, J'ai mis un, un nombre de places restreint quand même parce que euh, l'idée, c'est que je… Ben, en fait, on utilise la même plateforme que celle qu'on utilise ce soir. Euh, avec le, le fait que bah là, pas, là je parle beaucoup parce que je vous présente les formations, je réponds vos questions mais c'est beaucoup plus interactif dans les agora. Euh, Guy joue par exemple un morceau et puis je lui dis mon coup de Guy, ça va pas du tout ce que tu fais <rire> non si si bien sûr bravo tu as bien progressé euh, ou Carmen joue quelque chose ou Philippe ou Jean-Pierre etc donc vous jouez des morceaux ou vous me posez des questions je vous fais des cours bonus ou euh, on fait des, des jeux musicaux ensemble des choses comme ça pour vous aider à progresser et parce qu'en fait, même si vous avez la meilleure formation au monde et que vous avez une question à poser, vous vous dites bah, « écoutez, je suis désolé, mais euh, j'essaie de faire ce que tu fais, mais euh, il y a un moment donné, je pas, ou ça, je n'ai vraiment rien compris, euh, bah, même, même en me répondant par email, je ne comprends toujours pas, il faut vraiment qu'on se voit. » Donc, vous pouvez prendre des cours privés avec moi. Le budget est un peu, c'est pareil, bon, un cours privé, forcément, c'est évidemment plus cher qu'un cours collectif. Si vous vous abonnez au cours collectif, vous euh, voyez, pour, euh, donc si vous n'êtes pas du tout élève de l'Harmonica pour 99 euros par mois, vous pouvez accéder aux Agora. Si vous êtes déjà élève, c'est seulement 19,90 par mois. Et ça vous permet d'accéder à, à 4 heures de cours collectifs. Donc, c'est vraiment des cours en plus. Soit ça, ça permet de vous débloquer, soit c'est des cours bonus. Quoi. OK Voilà. Et donc, vous avez tout ça. Donc, accompagnement, j'appelle ça l'accompagnement ultra personnalisé parce que je vous accompagne pendant le, la formation, pendant les agora. Et entre les agora, vous êtes prioritaire, évidemment. Si vous êtes hyper motivé, je ne vous lâche pas. Et si vous avez une question... Euh, voilà, j'ai suivi ton agora, mais il oh, y a un truc que tu, tu m'as dit, mais je n'ai pas bien compris, j'ai posé osé poser la question devant les autres, ça arrive parfois, et ben, je te réponds quoi. Okay voilà. Donc ça, moi je trouve que c'est la, la, meilleure, la, la meilleure formule qui soit.